Et salut tout le monde, c'est Shirelle, on se retrouve donc pour la partie 3 du chapitre 3. Je pense qu'on arrive au bout de cette magnifique histoire. Je ne sais pas ce qui nous attend, il va y avoir encore plein de rebondissements. On s'était quitté sur les énigmes du grenier, on en a d'autres à faire, c'est parti Qu'est-ce qu'ils vont encore découvrir On avait découvert une lettre E ou L, on ne sait pas trop, une lettre O. On a appris que Marianne avait fui euh, sa mère, euh, qu'elle venait d'une famille riche. On en apprend tout le temps pour ça. De toute façon, je vous mettrai le let's play complet enfin. Et euh, ben on va continuer à essayer de résoudre les énigmes de ce fameux grenier caché. C'est parti alors, ici on avait découvert la lettre O, ici on avait découvert la lettre E ou L, je ne sais pas trop. Et maintenant, elle veut qu'on aille ici. Alors, Oups là, je suis un petit peu trop près à mon avis. Alors, on va examiner. C'est quoi ça euh, un, un genre, genre de, carte de carte. Un genre de carte. Alors... Ça n'en dit pas plus. Alors. Euh, on va faire un petit peu du pifomètre rousse, là. Je ne sais pas. Il faudrait cliquer sur euh, sur différents boutons. Euh, je ne sais pas. Hum, on va chercher. Alors. Si entre, entre le vieil ours et Mémé Castor. Le vieil ours et Mémé Castor. D'accord. C'est le château de la Dame de Ré. C'est quoi cette espèce de plante par-dessus Oh, c'est des fleurs de Salmon Berry, j'en suis sûr. Eh hey, ce diplôme d'études de l'environnement sert enfin à quelque chose C'est la maison de la princesse. Ok, donc ça fait un circuit avec des lumières. Une sorte d'horloge On dirait que ça fait rien. C'est peut-être cassé hmm, Alors... On va tout désélectionner, si je peux. Je suis presque sûre que ce qu'on a trouvé dans la cachette était daté. Je pense qu'on devrait aller voir. Euh, on va désélectionner. On a tout désélectionné. Alors, la maison... Le château de la Dame de Ré. Elle s'enfuit. Elle va dans la cabane. C'est la maison de la princesse. Le repas. Non, c'est pas ça. Alors, le château... Le château de la Dame de Ré. C'est la maison de la princesse. Une Une sorte d'horloge Ça va se jouer là, peut-être On dirait un dîner entre le vieil ours et Mémé Castor. C'est quoi cette espèce de... Pourquoi il se passe rien hmm. La fleur d'abord... C'est quoi cette espèce ton... de plante par-dessus Oh. C'est des fleurs de Salmon Berry, j'en suis sûr. Hey, eh On dirait un dîner, allez... On dirait un dîner entre le vieil ours et Mémé Castor. Le château. La fleur. quoi cette espèce de plante par-dessus? Oh, c'est des fleurs de Salmon Berry, j'en suis sûr. C'est la maison de la princesse. La cabane. Une sorte d'horloge. L'horloge. On dirait un dîner et Non. La fleur. Alors, le château, la fleur... cette espèce de, de plante par-dessus Oh, c'est des fleurs de salmonberry, Berry, j'en suis sûr. Eh, hey, ce diplôme d'études. C'est la maison de la princesse. La cabane, hein On dirait un dîner entre le vieil ours et Mémé Castan. Et l'horloge Une sorte d'horloge, allez Fleur... L'horloge. Leur... Leur... C'est la maison de la princesse. On dirait un dîner entre le vieil ours et Mémé Castor. Alors j'ai vraiment fait au pif au maître. Ouais. Hein. Je vais être honnête avec vous. J'ai essayé de voir non, par bien. rapport à ce qu'on a lu avant. Mais. Euh... Alors, lire. Est ce que la princesse avait perdu. Ça viendrait pas du livre des gobelins Pas que je sache. Ben, ça y ressemble en tout cas. La perte de la princesse. Il était une fois dans une forêt ancienne et profonde d'une sage princesse qui vivait dans une grande maison en bois. Au terme d'une fuite éperdue à travers la forêt, elle avait atteint cette maison avec pour seule possession les habits qu'il avait, qu avait été et un dernier objet de sa vie d'avant, son merveilleux diadème. Elle avait perdu tout le reste en fugant, le chasseur fou. Les arbres avaient arraché son sac à dos et déchiqueté sa robe, laissé des griffures rouges sur sa peau. Mais jamais elle n'avait lâché son diadème, serré contre sa poitrine, craignant qu'un faux pas le fasse tomber et se briser. Le diadème disposait d'un emplacement de choix dans la grande maison en bois, posé sur un petit coussin près de la fenêtre où le soleil s'accrochait à sa surface pour le faire briller et miroiter. La princesse pouvait regarder le diadème des heures durant, s'émerveillant de sa beauté en effleurant ses courbes. Chaque matin, elle se réveillait et le prenait contre elle polissant sa surface pour s'assurer qu'il brillait aussi fort que possible. Puis elle le soulevait, le plaçait sur sa tête avant de marcher dans les bois. Ainsi, elle, elle se sentait en quelque sorte plus complète. Après tout, qu'est-ce qu'une princesse sans couronne Tous les soirs, elle le replaçait sur le petit coussin et lui donnait un baiser rapide avant de se coucher. En chemin vers son lit, elle s'arrêtait et regardait en arrière pour être sûre qu'elle était bien là. Elle détestait en être séparée, mais savait que pendant la nuit, il, il était bien mieux sur le petit coussin. Ok. Page suivante. Une nuit, la princesse fut réveillée par un, une terrible tempête. Le vent hurlait contre les planches de la grande maison en bois et faisait trembler les carreaux. Craignant qu'une rafale ne brise le verre des fenêtres et ne jette le diadème par terre, elle le souleva de son oreiller pour le garder tout contre elle dans son lit. Elle le tint ainsi toute la nuit durant et au petit matin, elle se réveilla encore en train de le cajouler très fort. La tempête retomba et la princesse enfin put souffler. La journée fut semblable à toutes les autres, mais elle frotta le diadème davantage que d'ordinaire, tant elle était soulagée que tout soit bien terminé. Le soir suivant, elle déposa doucement le diadème sur son oreiller, lui donna un baiser rapide et alla se coucher. En chemin vers son lit, elle s'arrêta et regarda en arrière pour être sûre qu'il était bien là. À l'aube, elle se réveilla soudain et sentit que quelque chose n'allait pas. Près de la fenêtre, le diadème gisait au sol, terne et brisé. Rien d'autre dans la pièce n'avait changé. L'oreiller était exactement là où elle l'avait laissé. La fenêtre était fermée, il n'y avait pas eu de tempête, pas de vent, aucun signe que quelque chose s'était mal passé. Pourtant le diadème gisait sur le sol, muet et cassé. La princesse s'en saisit et le serra dans ses bras en poussant un cri déchirant. Vite, elle essaya de le réparer, de le frotter de toutes ses forces, mais c'était trop tard. Sa lumière était partie et s'en était allée. La princesse garda le diadème contre elle tout au long de la journée et toute la nuit suivante, assise à la même fenêtre où elle avait l'habitude de le polir. Quand le soleil revint, elle regarda l'extérieur et son regard se posa sur un jeune arbre. Elle se rappelait comment cet arbre frêle avait survécu à l'hiver, s'accrochant à la vie malgré la terre dure et gelée. Sans un mot, elle sortit et c'est là qu'elle enterra le diadème. Tandis que la dernière poignée de terre retombait, la princesse sentit qu'elle l'avait vraiment perdue et avec lui le dernier lien de son ancienne vie. Elle ne pourra qu'aller de l'avant et chercher une nouvelle place pour elle dans un monde. Un monde où elle n'était plus qu'une princesse à la robe et au diadème merveilleux. Seulement une femme épleurée, toute seule, dans une forêt ancienne et profonde. Et c'est ainsi que la princesse perdit son titre et ce qu'elle qu avait de plus précieux. Eh ben... Et ça, on l'a vu. Ok. Et c'est ainsi que la princesse perdit ce qu'elle avait de plus précieux Et son titre C'est l'histoire qu'elle nous a racontée ce soir-là Je comprends mieux maintenant Ouais Elle est tombée enceinte Et elle s'est enfuie pour commencer une nouvelle vie Ensuite, elle est arrivée à Delos Crossing. Elle a enfin trouvé le bonheur. Et son bébé est mort. J'imagine même pas ce qu'elle a pu ressentir. Elle a tout laissé derrière elle. Bâti une nouvelle vie pour ouais. lui. Et là, tout s'effondre. Je pense que ça a sûrement dû l'aider de nous avoir. Mais quand il a été question de nous séparer d'elle, elle a disjoncté. Elle supportait pas de perdre encore un enfant. Ça avait rien à voir avec nous. Je sais pas comment je dois réagir à tout ça. Je sais pas non plus, mais. Ce que je voulais, c'est comprendre ce qui lui était arrivé. Je comprends maintenant. Ouais. On, on sait toujours pas ce qu'il y a dans ce coffre. Alors, tout à l'heure... Bon, alors, comment on l'ouvre Alors, tout à l'heure, on avait des lettres... Alors, on avait un O là-bas. Là, on a une lettre, un E... Alors, en fait, c'est L-O-E. Léo. Léo. On va essayer. La princesse perdit son trésor le plus précieux. C'est pour ça. Ça s'est vraiment passé. J'arrive toujours pas à y croire. D'accord. Ça devrait être assez simple. Alors, L les ouais. Léo, c'était marqué donc sur les petites portes qu'on a ouvert C'est pas devenu plus simple, ici d'un coup Oli, elle a... elle a compris. Pour Alison son et son fils. fils. Pour Alison et Oli, nous écrivons des histoires pour comprendre et être compris. Mais que serait une histoire sans un début Je suis désolée de vous avoir caché le début de la mienne pendant si longtemps. Je vous aime, mes gobelins. Pourquoi elle a mis une photo de cet là arbre là-dedans C'est l'arbre qui est euh, près du ponton, là, il me semble, ça. C'est... Léo Ronan. Pourquoi elle nous a dit Pourquoi, Pourquoi est-ce qu'elle n'en a jamais pas. parlé ben parce que c'est horrible, putain. Voilà pourquoi. Oui. Ali, tu crois vraiment qu'on a bien fait d'ouvrir cette boîte Bien sûr. Il vaut mieux qu'on apprenne ce qui s'est passé, même si c'est dur. Et il nous reste encore une chose à voir. T'es sûre de toi Oui. Viens, on va oui. sur le pont. Jusqu'où On n'a pas fini là Il n'y a pas de choses à voir dedans là Bon, maintenant qu'on en a fini avec les choses importantes, on peut peut-être se pencher là-dessus. Ah, je me disais bien qu'elle n'a pas fini la sœur. Elle est où Allez, encore une énigme Alors La liste de réparation de mes mécastors. C'est l'histoire où une tempête a abîmé la maison de la princesse et où les animaux l'ont aidé à la réparer. Donc, Donc ils, ils ont, ont fait, fait quoi pour la réparer déjà Alors, la réparation de la maison... Mémé Castor répare la maison. Il était une fois dans une forêt ancienne et profonde, une sage princesse qui vivait dans une grande maison en bois. Une nuit, une très violente tempête s'abattit sur la maison. Elle martela les ardoises du toit et les planches des murs. Elle remua même les poteaux sur lesquels s'appuyait la maison, menaçant de la jeter par terre. La princesse se réfugia dans un placard, craignant que la maison ne s'effondre sur elle pendant son sommeil. Le matin venu, la maison est encore debout, mais elle était très abîmée. La tempête avait cassé des ardoises sur le toit et des planches des murs. Elle avait même fait pencher un des poteaux sur lequel s'appuyait la maison. Pour le toit et les murs, la sage princesse pouvait se débrouiller, mais le poteau l'inquiétait. « Qu'est-ce que je peux faire ?» se demanda-t-elle, car toute sage qu'elle fût, elle ignorait comment réparer les grandes maisons en bois. Plus tard, ce matin-là, s'en vint le vieil ours, venu voir si son amie n'avait pas trop souffert de la tempête. Quand il la trouva occupée à clouer les planches de ses murs, il grogna « Arrête, princesse, laisse-moi faire cela pour toi. Je peux m'en occuper, répondit la princesse, mais je veux bien que tu m'aides à réparer le toit. Quand ils en eurent fini avec les murs et le toit, ils inspectèrent ensemble le grand poteau penché. « Je peux m'appuyer de tout mon poids sur lui, » réfléchit le vieil ours. « Je suis sûrement grand. » Il se redressa donc sur ses pattes arrière, tout fier de montrer comment il était grand et fort, puis il se rua droit vers le poteau qui heurta avec un boum impressionnant. Le choc fut si rude qu'il déplaça le poteau, assurément, mais il penchait désormais plus fort dans l'autre direction. La singe princesse en conclut qu'il faudrait faire preuve de plus de finesse. C'est alors qu'elle songea à Mémé Castor, souvent affairée à entretenir son barrage. Peut-être qu'elle pourrait m'aider Elle s'en alla donc à sa recherche et trouva le vieil animal très occupé à étaler de la boue sur la partie du barrage que la tempête avait abîmée. Une partie minuscule, car Mémé Castor était une bâtisseuse très habile. La princesse comprit que son idée était la bonne. « Castor, dit-elle, ma maison est abîmée par la tempête, pourrais-tu m'aider à la réparer ?» Mémé Castor réfléchit. « Je crois, oui. » Et elle interrompit les réparations de sa propre tanière pour suivre la princesse. Mais Mégastor prit le temps de bien examiner la grande maison en bois avant de hocher la tête. « Ce ne sera pas très compliqué, » dit-elle. Et elle redressa le poteau prudemment en le frappant vigoureusement avec sa queue. Quand ce fut terminé, la singe princesse lui caressa la tête. « Merci, Castor, » dit-elle. Le vent avait cassé les ardoises du toit et les planches des murs et avait, et avait même fait piller ce grand poteau. « Mais grâce à toi, ma maison est encore là. »« Ce n'était vraiment rien, » dit Méga-Castor qui s'en retourna travailler sur sa propre tanière. L'hiver suivant, Mémé Castor tomba malade, très malade. Elle ne fut plus en mesure de réparer son barrage, ni de trouver de quoi manger. Alors la princesse veilla à lui apporter des repas. Elle lui apporta des ragoûts de maïs et des haricots, et des paniers pleins d'écorces et de brindilles de tremble, qui étaient ses préférés. Un soir, la sage princesse remarqua que la tanière du castor s'abîmait peu à peu. Elle entreprit donc de la réparer, et bien qu'elle ne fût pas aussi habile que Mémé Castor, travaux gardèrent le vieil animal au sec et au chaud. « Merci, » dit Mémé Castor. « De rien, » répondit la princesse, « tu m'as aidé quand la tempête menaçait de jeter ma maison par terre. Grâce à toi, ma maison est encore là, et je suis ravie d'être là pour toi. » La princesse s'occupa aussi de Mémé Castor jusqu'au jour où, en arrivant au barrage, elle trouva la forêt bien silencieuse. Aucun chant d'oiseau, aucun bruissement de branches, aucun couinement de petites créatures dans les sous-bois. « Oh !» dit la princesse en regardant tristement le barrage, car elle savait que le vieil animal était mort. Au revoir, mon ami. Et c'est ainsi que Mémé sauva la grande maison en bois et que la sage princesse la remercia. » Ok, donc, ils ont réparé euh, le toit. Mmh. « Elle a réparé les, les ardoises du toit. »« Ils ont réparé le mur. »« Elle a réparé les planches à des murs. »« Et le poteau. »« Elle a redressé le poteau très bon. » Encore une lettre. Wow, être dur problème. pour Eddie. Ouais, il n'aime pas trop parler d'elle. Chère Marianne, tu couvres tes oreilles dès que je vais aborder cette conversation avec toi aussi. J'ai pensé que j'aurais sans doute plus de chance par lettre. Je sais que tu n'aimes pas les adieux, alors je veillerai à ce que mon laïus mélancolique reste court et simple. Je te remercie du fond du cœur de m'avoir soutenue pendant ces derniers mois. Je n'imagine pas comme ça a dû être épuisant pour toi de veiller sur une vieille femme malade avec tes deux petites à la maison. Je sais que tu aimerais que je continue à lutter contre la maladie et à espérer une guérison, mais j'ai cette force d'avoir toujours su quand il était temps de renoncer, et cette heure est venue. J'aimerais te demander une dernière faveur, je t'en prie. Veux-tu bien t'occuper d'Eddie quand je ne serai plus là Mon pauvre garçon fait le, brave, fait le brave depuis que son père est mort, mais je sais qu'il souffre. Je partirai en paix en sachant qu'il a toujours une famille auprès de lui. Il pourrait peut-être apprendre aux enfants à pêcher. Il adore passer du temps auprès d'elle. Merci pour ta chaleur et pour la paix que tu as apportée dans ma vie. Embrance bien les enfants de ma part, s'il te plaît, Carole. Donc la mère dédie le policier. Ok. Ah, on n'a pas fini Encore une hein oh. Les bonnes actions sûr, des gobelins malins. Bien sûr, les gobelins devaient aider de les créatures de la forêt pour payer leur dette à la Pélican. Alors Qu'est-ce qu'ils ont donc, fait? Tu, tu sais, pas... je m'en souviens plus trop. Alors, si je m'en rappelle bien. On avait. L'élan. Ils ont gratté le dos du, du solide de Ça, c'était au tout début. Euh, on avait l'élan. Il y avait l'ours. Ils ont, Ils ont y brisé y la ruche pour le vieil ours. Vieille. Et il y avait la princesse. Ça, c'était au tout, tout début. Ils ont serré la princesse dans la drame, quand elle pleurait. C'était au tout début, ça avait aidé d'ailleurs pour la porte. C'était l'histoire aussi pour la porte de la maison de Marianne pour ouvrir sa chambre. Nos vie aurait été bien différente si leur amitié n'était pas partie en rire. Le Gué du Pélican est une boutique de cadeaux et spécialités située près du glacier Oshi et qui répond à la demande des touristes du détroit de Gastineau ainsi que des habitants de Los Crossing. Nous nous spécialisons dans les produits de grande qualité, allant des objets décoratifs pour la maison aux souvenirs faits main en passant par l'habillement et l'artisanat local. Le Gué du Pélican sort la première boutique à servir de relais entre les nombreux artisans et artistes locaux et les clients. En plus d'une large gamme de produits artisanaux, le client pourra profiter de la bonne humeur et des conseils de Tessa Vecchi, co-gérante du magasin Vecchi et de la prometteuse artiste Marianne Ronan. Ce business plan vise à obtenir le financement d'un montant de 20 000 pour l'achat de l'inventaire et la couverture des dépenses pendant la première année de fonctionnement. Pour l'année 1, le guet du Pélican compte atteindre le seuil de rentabilité et pour l'année 2, nous souhaitons générer un petit bénéfice. Je travaille sur le sommaire de gestion de notre business plan. Qu'est-ce que tu en penses Signé Tessa. Ok. Elle est partie où la frangine encore Elle va vouloir toutes les fers Oh my god. Les cadeaux du vieil ours à la princesse. J'ai complètement oublié cette histoire. Il lui a donné quoi déjà Et si on ouvre le livre pour vérifier Alors... Bon. Le ca les cadeaux de la princesse. À... Il semblait que qu en... je l'avais en français, cette, ce truc-là. Là. Pourquoi ça ne me le fout plus en français Il était une fois dans la forense, ancienne princesse très triste, à l'idée de fêter seule son premier anniversaire. Ému par sa peine, si on se présentait à la porte. Blabla, le pélican Alors, il y avait l'original. Le vieil ours était là. Le ramusqué Non, non, non. L'ours. Invitant la princesse à monter sur son dos, en promettant qu'aucun loup ne se croiserait leur chemin, puis les animaux la qu'un jusqu'à vallon enchanté. Pélican sortit de son bec, il euh, y avait un buffet de fruits de mer. Ta ta ta ta, le fée. Ça aussi on l'avait vu dès le début. Quand la princesse se décida à ouvrir ses cadeaux, elle trouva trois boîtes identiques à l'orée du vallon. Il y avait une torche, non, non, c'était pas c'est pas celle là je peux avoir le glossaire en français, euh, l'usage de la parole, où c'est la princesse, la caverne de glace. Mais je me rappelle un petit peu de tête, ça me dit quelque chose. Hein. Ça me dit quelque chose de tête, cette, cette histoire. Hein. Alors qu'est-ce qu'on a là On a The Old Beer, pour les princes, la cadeau, le, le cadeau des princesses. Là, il y a quoi Bien. Hein non, le miel, il n'y avait pas. Peut-être pas. Mmh, C'était au tout début. Des heureuse peut-être Non. En fait, je ne sais pas trop. Un saumon tout juste... Possible. Ça, il y avait un saumon qui avait été offert par le pélican, il me semble. Une jacinte fraîchement éclose. Mmh ça, ça me semble, Il me semble que ça y était aussi, la jacinthe. Une en même temps, il n'y a mmh. pas 50 solutions, mais bon. La vache. Okay. il était fou d'elle. Il ne voulait il pas lancer l'affaire. Désolé pour le mot glisser sous la porte, hein. comme si on était en tol. Tu vas bien Je suis passé, j'ai sonné plusieurs fois cette semaine, mais tu n'as pas répondu. J'ai vu de la lumière à travers le grenier à foin, alors je me suis dit que tu étais là, mais... Que tu n'avais pas envie de me parler. J'espère que j'ai pas tout gâché. Je sais que je peux paraître costaud comme ça, mais je ne sais pas parler à une femme comme toi. Tu es forte et douce et tu es, tel tu es tellement de choses, c'est dur pour moi d'être à ta hauteur. Je crois que tout ça m'a un peu pris la tête. Mais je veux que tu saches que j'ai bien reçu le message et que je vais te lâcher la grappe maintenant et qu'il n'y a pas de problème. On peut se croiser dans la rue et se dire bonjour ou pas. C'est pas grave. PS, j'ai remarqué une fuite sous ta voiture. Alors j'ai mis du mastic, il faudra peut-être quand même l'amener au garage. Préviens-moi si tu veux que je vienne avec toi parce que ces mecs peuvent t'arnaquer. Si tu veux pas, c'est pas grave. Signé Sam. Il est complètement dépité le pauvre Sam. Ok. Il euh, y en a encore une. Le butin des de gobelins, gobelins malins. Ça vient de, de la, la princesse et des deux voleurs. J'ai dessiné l'original. Et moi, je me rappelle ah, avoir dessiné des ce gâteau. gâteau. Qui est, est de très loin ce qu'il y a de mieux dans ce tableau. Bien sûr, Picasso. Alors, tu devrais te souvenir de ce que les gobelins ont volé dans ce compte, hein Euh... Alors... x Je peux avoir le... Les gobelins... Nanana, Pékin, Don de la Voix, Puni, Fâche le Roi, Rencontre le Troll des Neiges... On va le retrouver de toute façon à la photo, c'est pas grave, c'est pas ça, c'est pas ça, c'est pas cette histoire, c'est pas celle-là, c'est pas celle-là, avec un gâteau, c'est être celle-là. Hmm. Alors, il était une fois dans une forêt ancienne et profonde, une sage princesse qui vivait dans une grande maison en bois. La maison était faite en bois solide de la forêt pour garder la princesse au chaud et en sécurité. La princesse n'était pas originaire de la région, mais elle n'évoquait jamais l'endroit d'où elle venait, car ça la faisait pleurer. Elle n'avait pas... Ouais, pas beaucoup d'amis, mais ça lui convenait ainsi. La forêt était grande et profonde et de nombreux chemins menaient à sa maison, mais peu de visiteurs y passaient. La princesse était ravie de vivre seule dans cette grande maison, dans la forêt profonde. Elle savait que la forêt subviendrait à ses besoins tant qu'on la respectait. Aussi, ne cueillait-elle pas le site tant qu'on la respecte, et ainsi ne cueillait-elle que le strict nécessaire, je vais y arriver. Et pendant longtemps, la vie fut paisible pour la princesse et dans sa grande maison en bois. Un jour d'hiver, tandis que la neige couvrait la terre et que la glace courbait les branches, la sage princesse se rendit compte que la nourriture disparaissait de sa maison. Ce n'était pas grand-chose au début, juste quelques fruits, des noix et des œufs, qui se volatilisaient pendant la nuit. Peut-être que ce sont les oiseaux, se dit-elle, ou bien les souris. Et pour un temps, la princesse toléra cette disparition, car l'hiver était long et les petites créatures aussi devaient manger. Puis, de petits objets commencèrent à disparaître cuillères, assiettes, fourchettes et couteaux, et même des couvertures. C'est comme si chaque fois qu'elle se trouvait dans une partie de sa maison, quelque chose disparaissait dans une autre pièce. Ceci n'est l'œuvre ni des oiseaux ni des souris, décrita la princesse il y a un voleur dans les parages. Elle sortit à la recherche de traces dans la neige et de bruit dans le vent, mais il n'y avait rien à trouver ni à entendre. « C'est étrange », dit la princesse, « est-ce que mon voleur se cacherait dans ma maison ?» Elle fouilla partout, des jours durant, derrière les rideaux, sous les lits, dans le grenier et la cheminée, derrière des poteaux et sous les tapis, mais elle ne trouva rien. et pendant ce temps, la nourriture continuait de disparaître, nuit après nuit. « Je vais faire un gâteau », bougonna la sage princesse, « un gros gâteau, avec le peu de fruits, de noix, de farine et d'œufs qu'il me reste, de sorte que j'ai pl plus qu'une chose à surveiller ». Elle consacra toute la journée à faire ce gâteau en utilisant tous les ingrédients qui lui restaient. Le gâteau était si gros qu'elle pouvait à peine le soulever. « Si j'arrive à conserver ce gâteau, je survivrai au long hiver, » dit-elle. Elle posa un verrou sur son four pour y garder le gros gâteau en sécurité. Mais le lendemain matin, le verrou avait sauté et le gâteau avait disparu. D'abord, la princesse pleura car ce gâteau était tout ce qui lui restait jusqu'à la fonte des neiges. Ensuite, elle remarqua deux pistes deux petits pieds dans la farine qu'elle avait répandue sur le sol et elle suivit ses traces jusqu'à une trappe cachée dans le plancher et c'est ainsi que la princesse réalisa que deux petits voleurs vivaient sous sa maison en bois juste sous ses pieds alors, retour donc, on doit choisir alors, on a quoi euh, tu bouges, tu bouges pas alors, vêtements non, ils volaient pas Cuillère oui et s'ils si avaient piqué des cuillères euh... Des fruits Peut-être qu'ils ont volé des fruits de la princesse. Et des œufs Je suis sûr qu'ils ont volé des œufs. J'ai trouvé. Je me suis toujours demandé où était passé ce dessin. Elle a dit que c'était son préféré. Puis un jour, il s'est volatilisé. Tu es la meilleure maman du monde, la plus belle princesse. Bon, elle est passée où la frangine encore On peut lui parler, non On a tout résolu là, c'est bon C'est fait ah, Ici, il y a des choses à poser. Ah. Alors La sorcière de la lune doit être emprisonnée dans son lac. Les gobelins malins vont ici. La pieuse Pélican va à cet endroit. <coughs> la sage princesse va dans la grande maison en bois, bien sûr. Alors ça, vous pouvez le faire si vous avez bien sûr trouvé toutes les statues qui sont cachées dans les trois chapitres. Hein. Donc, euh, j'espère que je les ai tous. Le chasseur fou, toujours sur les traces de la princesse. Ça se place tout seul, hein. c'est pas moi qui décide. Hein. Je fais juste un appuyer sur... Ah. Mais Castor va clairement dans sa tanière. De l'autre côté, là-bas. Est-ce que ça va nous débloquer quelque chose De retour dans ta marque, grande grenouille. Ici, la gardienne des secrets cache ses secrets dans les nuages. La dame dorée reste enfermée dans son château. Le vieil ours doit retourner dans sa caverne de glace. Rendons sa pierre au rat musqué. Le roi de glace va dans la forêt, évidemment. Solide de Rignal, tu vas là. Ok, donc on les avait tous. Succès déverrouillé, chaque chose à sa place. Ok, donc faut vraiment que vous ayez trouvé toutes les statues. faut vraiment fouiner, fouiller un petit peu partout. Hein. Ils ne sont pas faciles à trouver, ils sont bien cachés parfois. Ok, ça fait un petit sanctuaire pour leur petit frère en fait. Et là, si je fais regarder... Si seulement elle nous avait expliqué tout ça... Je pense que là, on a tout fait. Donc, on va aller voir. Alison ne veut pas nous parler. On va faire partie. Tu veux vraiment y aller T'es sûr qu'on a tout vu On refait un tour, mais je pense que oui, on, on a tout fait. Plus longtemps si tu crois qu'on va trouver autre chose. Ça, on l'a fait. Ici, on l'a fait. Celui-là, on l'a fait. Là, celui-là, on l'a fait. Celui-là, on l'a fait. Celui-là, on l'a fait. Celui-là, on l'a fait. On a trouvé le prénom du petit frère, la photo. On a posé toutes les statues. Ouais, on a tout fait. Je vois pas autre chose. Ok, bon, on va partir. Tu veux vraiment y aller T'es sûr qu'on a tout vu Dans tous les cas, j'ai hâte de passer à la suite. Moi aussi. Alors. Je disais, avant, juste avant d'aller au ponton, il euh, y a un arbre qui ressemblait à la photo. Alors, je sais pas par où on passe pour y aller, par contre. La photo qu'on avait trouvée, euh... elle a l'air de nous y attendre devant, d'ailleurs. Ouais, voilà, c'est là. C'est juste ici. J'arrive pas à croire qu'il a toujours été là. C'est... C'est ici qu'on jouait à Boussois, les Étoiles du Nord. Je regrette qu'elle nous en ait pas parlé. Elle a essayé de nous le dire. Mais à sa manière à elle. Ouais, par les comptes. C'est là en fait où est enterré leur petit frère. Euh, Je sais pas trop sais bien, bien que, que je devrais être triste, mais en fait, je suis un peu KO. Pauvre Marianne. Allez, on continue. Il est temps de découvrir avec qui Marianne s'est disputée sur le plan. Là, ça sent pas bon. Ah oui, l'ombre de l'homme là qu'ils avaient pu, qu'ils avaient vu, mais qui n'avaient pas réussi à. À reconnaître parce que leur. Euh, leur connexion n'était pas bonne. Presque. Et qui serait leur père mmh. Non. Tom, c'est Tom Vicky, notre père. La mais vache mais oui, Ça pouvait être que lui. T'es ça savait, t'es d'accord Ouais, c'est obligé. C'est ça qu'elle refusait de nous dire. Sérieux Marianne et Tom Je sais. Oh. qu'est-ce qu'on fait maintenant On lui demande de venir et on l'oblige à nous dire ce qui s'est passé. Et s'il refuse On connaît son secret. Il viendra. Tom, c'est Allison. Il faut qu'on parle. On sait que c'est toi. Que ce soit lui son père, leur père. Il a bien joué son jeu. Laisse-moi prendre les choses en main. Je le connais mieux que toi. Enfin, c'est ce que je croyais, en tout cas. Ok, comme tu veux. Tant qu'on obtient des réponses. Mais c'est le mari à Tessa en plus! Écoutez, les enfants. Tu es notre père. Oui, c'est vrai. La vache. Tu savais à quel point on était dans la merde. On n'avait rien du tout. Pourquoi t'as pas aidé Marianne Tu parles de l'argent qu'elle réclamait. On n'avait rien de plus à offrir. Cet hiver avait été dur pour tout le monde. Et je vous signale que vous seriez mort de faim si on ne vous avait pas donné à manger. Fais pas comme si tu étais pour quelque chose. C'était grâce à Tessa. C'est cruel de penser ça, jeune homme. C'était peut-être Tessa au départ, mais je l'ai soutenu. Et votre mère était bien contente de vivre de nos dons. le feu à la grange et t'as assommé Tyler. Je ne voulais faire de mal à personne. Vous n'étiez pas censé être là. Bah, explique pas pourquoi t'as même pas essayé de nous aider. Qu'est-ce que tu veux que je te dise J'ai paniqué. J'étais terrifié à l'idée que tout ça m'explose à la figure. Je devais faire quelque chose. Il doit réparer ses conneries, d'une façon ou d'une autre. T'étais là cette nuit-là. T'as vu Marianne et Tyler. Pourquoi tu l'as pas aidée? Je sais que c'était vraiment pas glorieux, mais elle m'avait menacé de mort. Alors t'as décidé de la laisser se noyer Décidé J'ai rien décidé. Tout est arrivé si vite que, que j'ai paniqué. Et au moment où je suis arrivé en ville, Brown était déjà parti. Vraiment, il n'y avait rien d'autre que je puisse faire. Tu nous as laissé tomber, Tom. Tu dois te racheter. Je ferai tout ce que vous voulez, du moment que ça reste entre nous. Comment ça Vous voulez que je paye pour mes erreurs Très bien. Mais par pitié, ne dites rien à Tessa. Ça l'a duré. Mais Tessa, c'est déjà tout, Tom. Non. C'est... C'est impossible. Ça t'a jamais traversé l'esprit que t'es voyaient plus Marianne à cause de toi Je... Mais... Mais elle... Elle n'a jamais rien dit. Oh, Je crois que tu devrais essayer de parler à ta femme. Peut-être que si tu l'avais fait plus tôt, on se retrouverait pas dans cette merde. Peut-être que Marianne serait pas morte. Oh mon sang, vous êtes bien placé pour savoir à quel point Marianne était dérangée. Elle était dérangée Ça devait finir comme ça un jour ou l'autre Et tu pouvais pas prendre le risque d'être là quand ça arriverait Même si ça voulait dire la laisser élever ses enfants toute seule ici Ça serait pas arrivé si t'avais pris tes putains de responsabilités Je n'ai pas eu le choix n'aurait jamais dû arriver. Mais, vous savez, votre mère était une très belle femme. Elle avait tellement voyagé, elle avait fait tellement de choses. Tout ce que j'avais toujours rêvé de faire. Je me suis laissé prendre. L'amour m'a rendu stupide. Bon, j'ai fait des erreurs. Mais toute cette histoire doit rester uniquement entre nous. Pourquoi On est au courant. Tessa est au courant. Marianne est morte. Il n'y a plus de raison de se perdre. Ici, le côté Il a politique, faire politique de, de la sphère. Voilà. Je me trompe Sa campagne politique. Oh, j'ai gardé votre secret de toutes ces années. Je ne comptais pas le rendre public. Je le ferai s'il le faut. Quoi Oui. Votre petite histoire de légitime défense. Je n'ai jamais dit à personne comment Marianne était vraiment morte. Cette nuit-là, je suis venu parce que je m'inquiétais pour votre mère. En fait, elle voulait rien lui faire. Oh. Quel lâche Non C'est pas vrai c'est qu'un putain de menteur. Je sais ce que j'ai vu. Oh T'essaies de nous manipuler, exactement comme tu l'as manipulé. Tyler Attends, tu n'écoutes pas, là, rassure-moi. Sois plus maligne, Allison. T'es sûr de vouloir que la vérité éclate Tu as beaucoup plus à y perdre que lui. Son nom sera lavé, mais, mais le tien... Ce sera toi la meurtrière. Que dira ton oncle Et Michael, hein Enfin, toute la ville va se retourner contre toi. Moi, je ne pas. Bien fait. Tu sais j'ai raison. Ça suffit. Va-t'en d'ici, Tom. Taylor et moi avons besoin de discuter. Mais, bon sang, réfléchissez bien à ce que vous allez faire. Il y a un tas de vie dans la balance. Vous nous la paix, putain Reviens jamais ici Ça va T'as pas laissé ce connard te retourner le cerveau, hein Alors Et s'il avait raison J'ai... J'ai fait tellement de cauchemars sur cette nuit-là. Ça ressemble beaucoup à ce qu'a dit Tom. Et maintenant, quand j'essaie de m'en souvenir, je vois plus que ça. Il essaie clairement de te manipuler. Et toi, tu le laisses faire. Non, c'est plus que ça. Depuis qu'on a commencé à chercher, j'ai je... vraiment l'impression qu'il y a quelque chose qui tourne par rond. Ça tourne par rond parce que c'est ce qu'il veut te faire croire. Ne laisse pas s'en tirer comme ça. Peut-être bien qu'il ment pas. On fait que tout mélanger depuis le début. On a des souvenirs totalement différents du passé, toi et moi. Seulement sur quelques détails, c'est pas le cas là. Elle allait me tuer, je te rappelle. J'en suis plus si sûr, Tyler. son arme sur moi. Elle m'a poursuivi. Elle a dit, elle a dit qu'elle allait me tuer. Elle a menacé Tom exactement de la même manière, avec la même arme, sur le même panton. Ce que t'as dit à Eddie l'autre jour, ça m'est revenu en pleine face. Tu penses pas que c'est possible que la même chose soit arrivée ici J'imagine que c'est possible. Merde je, je sais pas. Et On n'aura jamais la vérité, c'est ça Parce que dès que tu t'éloignes d'un truc, c'est fini. Ouais. Je pense qu'à un moment, tu dois juste Décider de ce que tu veux croire. Moi Ouais. Tu dois commencer à faire face, à Ali. Ça veut dire faire la paix avec. Peu importe quelle version du passé. Celle qui te paraît la plus vraie. Fini de fuir. Quoi que tu choisisses. Tu dois vivre avec. Ariane n'a pas menacé Tyler. On va mettre ça. tu es elle. Tu l'as interrompue. et on on a mal interprété. T'es sûre Oui. Ce grenier, Tyler, il a été fait pour nous. C'était sa façon à elle d'expliquer ce qu'elle était en train de traverser. j'ai trouvé en bas. Qu'est-ce que t'en dis Tu penses qu'il a bien vieilli ou qu'il est imbuvable Dis-moi quoi tu penses. En fait, j'arrête pas de l'entendre te dire qu'elle veut pas te faire de mal. Encore, et encore. On était des gamins. On a paniqué, on n'était pas prêts à gérer ce merdier. Elle voulait juste te parler. Et moi, je... Je vais te tuer. Arrête. Je veux plus jamais utiliser la voix. Jamais. Quoi T'es sérieuse Je sais pas. Mais je veux plus me sentir comme ça et... Je crois que je me sentirai mieux sans. Ce matin, j'ai pas arrêté d'avoir des visions horribles. De toi, de Marianne et d'Eddie. Des visions Genre comme le souvenir est devenue presque réel. T'étais dans ma chambre à dire que je t'avais abandonné. Et d'y me traiter de serpent. Je suis désolée. J'aurais dû être là pour toi. C'est pas grave, c'est moi qui suis partie. C'est juste que... Je veux pas que ça se reproduise. Ça... ça n'arrivera plus. Quelque chose nous a poussé à chercher des réponses. Et on les a enfin. Je me trompe peut-être. Et si ça pose encore problème, on peut arrêter. Mais, je voudrais vraiment pouvoir garder ce qu'il fait de nous, ce qu'on est. Le chasseur fou fut capturé par la sorcière de la lune. Mais elle ne le tua pas, parce que même dépourvu de sa main, il restait un serviteur très utile. Alors, il commença à séparer son évasion. Toujours ah, de pouvoir se remettre à chasser la sage princesse et récupérer sa main. Évidemment. Et c'est ainsi que les gobelins malins protégèrent la sage princesse du chasseur fou. Dernier regard et je peux m'en aller. Salut, c'est moi. Salut, moi. <rire> La maison est vide. Je me prépare à partir, donc c'est ta dernière chance. Tu veux que je fasse un dernier truc avant de quitter la vie Du coup, taille. tu laisses les clés chez Tina, c'est ça Ouais, je vais les déposer à son bureau en allant au ferry. Bon, bah c'est tout. Comment ça va Écoute, ça va bien. Vraiment bien. Et toi Pareil. Tu sais, vider la maison m'a éclairci les idées. Merci de l'avoir fait. L'Observatoire avait vraiment besoin de moi cette semaine. Et après tout ce qui s'est passé, je sentais que j'avais besoin d'air et de prendre mes distances avec Delos Crossing. T'inquiète pas. Alors, t'aimes toujours autant ta psy Gail Oui. J'étais justement en train d'écrire des lettres qu'elle m'a donné à faire comme devoir. Ça m'a vraiment aidé à prendre du recul. C'est vraiment super. C'est comment, Jeunot Grand. Et il y a tellement de monde. Sans compter les touristes. Michael rédige des règles de vie pour la coloc. J'ai besoin de ton vote, il veut imposer les produits bio. Surtout si ne rien tant que je suis pas là. Compris? D'accord, mais fais vite. S'il réussit, on aura à peine une étagère pour les cochonneries. Quoi? Sacrilège. J'ai besoin du double, rien qu'en gâteau pour après mon opération le mois prochain. Mais ouais, c'est clair, on peut pas laisser faire ça. Eh, t'as vu l'article que je t'ai envoyé sur la défaite de Tom aux élections? Ah oui. J'ai vu ton message juste avant mon entraînement de derby. J'ai pas eu le temps de le lire. Mais j'ai ri rien qu'en lisant le titre. <rire> T'imagines Tom, à chaque fois que tu bloques une jameuse, c'est ça <rire> Non, mais c'est une excellente idée. Bref, je suis content que t'es salé enfin largué. Le karma, ça rigole pas. D'accord, je te laisse maintenant. À ce soir. Ok. Je vais faire un dernier tour de la maison et ensuite je prends le ferry. Sois prudent. Euh, je suis sûr que je risque rien en conduisant cette bonne vieille Alison mobile. Je t'aime, Tyler. Je t'aime. Dommage que Tessa ait fermé son resto. L'autre est vraiment loin d'être aussi bon que le sien. nul Thomas Anthony Vecchi. Veni Vidi perdi par Amit Chung. De Los Crossing. Thomas Vecchi perd les élections municipales face, face à la maire sortante Leslie Scroo. La maire Leslie Scroo est sortie victorieuse des élections municipales qui l'opposait au controversé Thomas Vecchi. Rassemblant près de 68% des voix, Scroo bénéficie de la plus large avance dans l'histoire des élections municipales de Delos Crossing. Son rival, l'entrepreneur Thomas Vecchi, leur père donc, a fait beaucoup parler de lui grâce à ses propositions sur le port d'armes, mais la victoire de Sko doit beaucoup à sa volonté affichée de rassembler au-delà des lignes partisanes. Pour bon nombre de ses administrés, cette réélection n'est pas une surprise. D'après des sources proches du conseil municipal, Sko a invité Vecchi à rejoindre son cabinet, mais celui-ci aurait décliné la proposition. Vecchi a également refusé de commenter les résultats de l'élection et a seulement déclaré qu'il comptait se consacrer sur sa famille et d'autres projets professionnels. Pour certains, cette déclaration crée la surprise au vu de la fermeture récente du commerce de Vecchi, la très appréciée café de Tessa gérée par son épouse Tessa Vecchi. Lors d'une déclaration séparée, Madame Vecchi a fait part de sa décision de fermer son affaire florissante afin de se consacrer sur des sujets d'ordre personnel et spirituel. Au moins, elle a fini par le plaquer. Mes chers Tailleur et Allison, je vous écris cette lettre depuis l'aéroport international de Genoux où je vais bientôt monter à bord d'un avion en partance pour Manille et pour un travail de missionnaire. Je m'excuse de ne pas être venu vous voir en personne pour vous dire au revoir, mais j'ai dû prendre cette décision seule et mener ce projet à bien seule aussi. Je suis sûr que vous comprenez que, parfois, l'on doit suivre ses instincts sans se poser plus de questions. Je ne reviendrai pas à Delos Crossing avant un certain temps. Avant de partir, j'ai une dernière chose à vous avouer à tous les deux. Peut-être parce que je n'ai pas eu la force de mettre mon mari au pied du mur, je n'ai jamais réussi à pardonner à Marianne de m'avoir trahi. Je vous aimais sincèrement comme mes propres enfants et j'ai toujours tenté de pardonner à votre mère pour son absence incurable de remords. Mais quand j'ai découvert que vous étiez le fruit de son aventure avec mon Thomas, j'ai voulu qu'elle souffre comme je souffrais et j'ai déchaîné sur elle la colère que je n'ai jamais osé libérer sous mon toit. J'ai ressenti une immense honte durant toutes ces années et je me suis surprise de voir comme je me sens mieux maintenant que tout le monde sait. La vérité a cela de merveilleux, qu'elle apporte une grande paix dans votre vie. J'espère que vous trouverez dans votre cœur la force de me pardonner. Vous m'avez appris de nouveau à quel point l'amour peut vous faire pousser des ailes, quelque chose que Marianne avait essayé de me montrer depuis toujours. Prenez soin l'un de l'autre, toujours. Dans ses pas. Signé Tessa. « Cher Allison et Tyler, je ne sais pas trop où je dois envoyer ça, alors j'espère seulement que cette lettre vous parviendra. Laura m'a dit que vous aviez enfin vendu la maison. J'imagine que vous ne resterez pas ici bien longtemps. Je suis dans un petit chalet au bord de la rivière Tenaki. Les proprios me laissent vivre ici et en échange je leur répare leur bateau. Ça m'a fait du bien de repartir à zéro. Mais mon mentor au AA dit que c'est important de ne, pas, de ne pas non plus renier tout, son, tout mon passé, que tout ça fait partie de mon histoire. » Vous avez tous les deux tenu une grande place dans tout ça et j'espère que vous m'en voudrez pas d'écrire cette lettre, même si les mots et moi ça fait souvent deux. Vous avez des vies bien remplies, mais ce serait génial si on pouvait se retrouver de temps en temps. L'étape neuve de ma guérison c'est de réparer ses torts, alors j'espère qu'après tout ce qui s'est passé, vous laisserez le vieux Sam s'excuser pour tout le mal qu'il a fait. Je peux faire la route jusqu'à Juno ou alors vous pouvez passer me voir au bord de la Ténaki. J'ai un bon canapé, mais euh, vous devrez vous battre pour la couverture. Ah ah, je rigole, j'en ai deux. Enfin, l'une d'elles sent un peu fort. Ah ah, non, je déconne encore. Prenez bien soin de vous, Sam. PS, je me suis fait adopter par un chien errant qui traîne près du ponton. Je l'ai appelé Skipper. Donc Sam est parti, lui aussi. Wow. Voir cette pièce vide, ça fait chelou. Mais c'est la dernière fois que j'aurai à le faire. « Hier, à 23h46, donc Michael, euh, le meilleur ami d'Alison, hein, celui avec, qui avait des sentiments pour Tyler. « Tu dois être soulagé d'en avoir fini avec cet endroit, Tyler répond. C'est clair. « S'il n'y a pas trop de bouchons, je devrais arriver chez nous vers 16h. »« Ah, des bouchons à Delos. Seulement si le voleur des boîtes aux lettres s'est échappé. « Au fait, je suis en train de faire des, ces biscuits que t'aimes tant. »« Tyler, je mets les gaz alors. Je vais certainement détruire les bouches d'incendie et les stops sur les autoroutes. » Michael, essaie de ne pas mourir. Je les garderai bien au choix tout à l'heure. T'as l'heure, smile et souriant. On va prendre l'ordinateur. C'est vrai que ça fait bizarre devant la maison vide. Hein. Le fugitif le plus recherché dès de Delos Crossing s'évade. Le voleur du veteux menace le courrier une fois de plus. Allons bon, il s'est évadé. Alors, on va refaire le on fait le tour de la maison. Avant de leur dire au revoir définitivement. Ça va faire bizarre. Dans la salle de bain, il n'y a plus rien. À l'étage. que le nouveau propriétaire a mes réparations. Il y a un petit avion sur le sur le lampadaire. Il n'y a plus rien. Adieu balai. Adieu chambre. Adieu homme sur la lune. Pour la postérité. N'est pas allé dans la chambre de leur mère. Ah, un petit truc ici. Université de Juno, rejoignez-nous, inscrivez-vous. C'est vrai que ça doit lui faire bizarre, elle aussi, de voir la maison vide. Elle a l'air d'être partie avant de l'avoir vidée. Ses souvenirs, monsieur Ronan? Eh, c'est une discussion privée entre moi et moi-même. <rire> D'accord, continue. Ah, ben ils ont pas renoncé à la voix alors. Bon, ici, y a rien. Peut-être aller faire un tour sur la tombe du frère avant de partir. Je... je suis désolé qu'on t'abandonne ici tout seul adieu Léo là bas est-ce y aurait quelque chose Le tour de la grange ah. tout va bien taille et eh ben ouais tout va très bien en fait. il a plus rien. On peut plus en entrer là non plus. Ils ont tout vidé donc OK. Et ben on va fermer on va quitter la maison. Si j'y arrive, un mon millimètre près. Bon, cette fois, c'est un adieu, on dirait. de session, mais j'imagine que t'es en train de passer du temps avec un nouveau dur à cuire. <rire> euh, je sais que je t'ai pas appelé depuis que j'ai quitté Fireweed, mais je voulais juste te dire que ben, t'avais raison quand tu disais que le deuil, c'était comme un cycle. Ce matin, J'étais posé sur le porche, je regardais le brouillard. Et ma mère, elle, elle m'a traversé l'esprit juste comme ça. et c'était cool. En vrai, ça m'a fait du bien de me souvenir d'elle. Enfin bref me rappeler, si jamais t'as un moment, À plus tard Aaron, et merci. Et voilà la fin de, de Tell Me Why, donc j'espère en tout cas que ça vous aura plu, comme tous les Life is Strange, ben... Rien à dire, une histoire encore euh, qui prend aux tripes, une histoire euh, où on reste les fesses sur sa chaise, où on est surpris tout le temps. Je vous rappelle que le Life is Strange True Color sort en septembre, donc je serai au rendez-vous euh, pour la sortie. En tout cas, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à mettre un petit pouce en l'air, un petit pouce en bas si ça vous a pas plu de me laisser vos commentaires. Est-ce que vous avez eu vous aussi cette fin-là Est-ce que vous avez mis les mêmes réponses que moi euh, bah Dites-moi tout ça en commentaire. J'attends vos retours. Donc on attend septembre pour la suite et pour le nouveau de nouveau Life is Strange. Donc True Color. Vous avez la bande-annonce euh, sur la chaîne. Je vous mettrai de toute façon la, tout le let's play complet euh, de Tell Me Why enfin. Et euh, je vous mettrai aussi le trailer euh, de Life is Strange euh, True Color. Comme ça, vous êtes au courant pour le mois de septembre. Mais il y a encore quelques mois devant nous. Donc, je verrai avec quoi je comblerai cette petite absence euh, de jeu narratif. Euh, en espérant que ça vous plaira. Sur ce, je vous fais plein de bibis, plein de sous -sous, Et on se retrouve très vite pour un prochain live. Bye bye